Bonjour, alors la 3W Academy, c'est un bootcamp euh, qui forme en fait à 5 technologies, HTML, CSS, JavaScript, PHP, et tout ça en 3 mois et 400 heures de formation, donc euh, voilà 7 heures par jour et tout ça non-stop pendant 3 mois. Alors, les métiers auxquels on forme, à la base, bien évidemment, c'est le métier de développeur web full stack, hein, donc autant front-end que back-end. Mais bien évidemment, ça peut aussi mener à des métiers de, bah, dans le marketing digital, le community management ou, le, ou des graphistes, tout simplement, qui veulent acquérir des compétences euh, dans le web. Alors on a en centre en France de Paris à Marseille, pour postuler chez nous c'est simple, il suffit de venir à une réunion d'information qu'on propose chaque semaine et puis ensuite on vous fait passer un entretien de motivation en fait, tout simplement pour voir si la candidature est envisageable. Alors nous, notre formation est ouverte à des gens qui peuvent être totalement novices euh, ou éventuellement avoir des compétences web. C'est un plus, bien évidemment, mais ce n'est pas du tout une obligation puisqu'en fait, le but du jeu de notre formation, c'est simplement d'être motivé et d'avoir un réel projet, je pense, pour pouvoir y aller, tout simplement. Alors un dernier mot sur notre formation à la 3W Academy, bah, je dirais euh, intensive, euh, inclusive et en même temps euh, très conviviale.